Bonjour, bienvenue dans mon espace Moodle. Je vais vous montrer comment faire pour ajouter une question à choix multiple. Donc, j'avais déjà créé le quiz sur les groupes sanguins, mais il n'y a pas encore de questions qui ont été ajoutées à ce test. Alors, je vais cliquer sur « Modifier le test » et ensuite sur « Ajouter une question ». On m'offre le choix de toutes les questions et je vais choisir ici Choix multiple. Ensuite, je clique sur Ajouter. Première chose qu'il faut faire, et qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre un titre parlant aux questions. Il arrive parfois qu'on veut réutiliser des questions dans d'autres tests ou dans d'autres exercices, des fois dans des exercices de révision à la fin. Donc, quand on peut voir le si on sait de quoi parle la question juste avec le titre, vous sauvez beaucoup, beaucoup de temps. Ici, on inscrit le texte de la question. Donc, combien y a-t-il de groupes sanguins différents chez l'humain? Dans mon cas, c'est ça. Euh, on peut changer la note. On peut aller avec une rétroaction qui est générale. Mais dans ce type spécifique de question, je préfère beaucoup la rétroaction spécifique que je vais vous expliquer dans quelques instants. On peut aussi choisir s'il y a une seule bonne réponse ou s'il y a plusieurs réponses qui sont autorisées. Parce que parfois, il y a deux ou trois bonnes réponses dans une liste, alors c'est l'autre option qu'on prend. En classe, j'adore l'option de pouvoir mélanger les réponses possibles. Parce que ça m'est arrivé de donner des examens à 32 élèves. Chaque élève avait en sa possession un appareil électronique. Et puis, euh, ça permettait d'éviter le plagiat, ou du moins, ça, ça compliquait la tâche à ceux qui voulaient le faire parce que les choix de réponse étaient tout mélangés d'un élève à l'autre. Arrive la partie où on écrit les réponses possibles. Donc, je commence avec la bonne réponse qui est 8 groupes sanguins chez l'humain. Je mets une note de 100% à cette réponse-ci et je vais venir insérer une rétroaction. Une rétroaction que seule la personne qui a répondu 8 va voir. Alors bravo, il y a 8 groupes sanguins différents et je les nomme. Je vais avec une mauvaise réponse. Et c'est là qui est la force de la question à choix multiple, c'est que je peux choisir des questions selon les leurs, selon les, les difficultés de mes élèves. Je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent qu'il y a juste quatre groupes sanguins parce qu'ils oublient les plus et les moins. Donc, ceux qui vont me dire quatre dans mes choix de réponse vont voir le message suivant. Oups, tu as oublié de tenir compte du facteur Résus. En fait, il y a huit groupes sanguins différents. J'ai mis un texte, mais j'aurais pu aussi mettre une rétroaction avec une image. J'aurais pu mettre une rétroaction avec une vidéo que j'aurais déjà fait, que j'insère là, j'aurais pu mettre un commentaire audio, j'aurais pu aussi insérer des fichiers d'exercices supplémentaires, je peux aussi mettre un lien vers une ressource Internet extérieure, un autre site ou même un lien vers une de mes capsules qui est sur YouTube déjà ou qui est sur Moodle et puis les élèves pour aller plus loin là-dedans. Donc, je continue avec mes autres là, je le ferai pas ici, et à la fin, je clique sur « Enregistrer les changements ». Vous voyez donc que ma question est arrivée dans mon test, il suffit de recliquer ici pour ajouter tout plein d'autres questions.